We'll be Salomon, bonsoir. bonsoir, je, je me va. présente, moi c'est un dans, dans le jargon de Free Mobile, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de panne de réseau, hein, de, de l'amour hein, C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, moi, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une trompette hein, qu'on aurait offerte à un homme, un nez, avec un bec de lièvre, Dans laquelle du coup, évidemment, personne hein, ne s'époumonne jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage Bref, Je suis célibataire et ravie hein, de, de vous rencontrer et d'autant plus ravie hein, que, que même si physiquement, bon, hein, du fait de cet ascendant beau gosse hein, que vous donne votre, votre sourire ultra bright hein, et votre crinière hein, aussi mmh. fournie que, bon, que visiblement naturelle, et eh bien, eh bien vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version non rabrougrie hein, de, de cet auteur à succès, hein, aussi mièvre hein, que, que prolifique, hein, qui est, qu est le sympathique Marc Lévy, <rire> et la version sexy hein, de, de cet humoriste québécois à grande bouche, inconnu hein, principalement ah oui hein, pour sa pub hein, pour okay. le saucisson okay. Justin Bridoux, hein, qui est, qu est Bonjour Michel Courtemanche. Et bien, et, bien, oui. et, oui. et bien, malgré cette, cette plastique irréprochable, qui, à vous, le, est aussi alléchante et qui, bien, qui est impressionnante pour les femmes qui, comme moi, ont hérité, à force d'abuser, des, des soirées raquettes hein, d'un vilain ascendant peau d'orange, et, et bien, malgré ça, hein, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de rencontrer un acteur et humoriste hein, aussi talentueux que beaucoup bon, Chanceux, hein, dans le sens où, malgré vos longues années de collaboration et d'amitié hein, avec ce beau jeune du jardin, hein, qui objectivement hein, vous ne rien à envie, euh, si ce n'est peut-être son Oscar et éventuellement hein, son, son invitation hein, pour le mariage de, de Brad Pitt, eh bien, eh bien, quand on voit hein, la tournure compris vos, vos carrières respectives, hein, forcé de reconnaître hein, que sur ce coup-là, hein, votre bonne étoile a joué les feignasses, comme on dit. Et on son oncle qu numéro, hein, qui, moque de toute évidence, vous a, bah, vous a plus ou moins toujours collé à la peau, hein, dans le sens où j'ai Découvert hein, qu'après avoir été homme sandwich hein, du côté de Narbonne, eh eh ben c'est finalement grâce à une, aud une audition organisée à la NPE hein, que vous avez eu la chance de, de faire vos premiers pas de comédien hein, en incarnant pendant de longues années hein, le, le personnage de Dingo hein, chez Eurodisnu. <rire> une expérience hein, probablement aussi humiliante hein, que, que non lucrative, mais, mais qui, d'une certaine manière, nous, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où. Où je sais qu'à mon petit niveau, et il a été élevé. En... tu as fait mini, ça. Et il... je, tu, fait bien en mini. Et il, a ou été ou en élevé... et il a été élevé, en région Paca hein, par un père hein, qui bon, que sa qualité de ses hein, Et là c'est toujours été un véritable dingo. Hein. C'est aussi bien dans, dans le cadre de ses fonctions. Le hein, quand... en Marseille, hein, c'est autre chose. Exactement. Et c'est aussi bien dans, dans le cadre de ses fonctions hein, qu'en tant que membre actif hein, de, de la Flamette Tricolore. Et bien, et bien, de ce fait, hein, je peux vous dire un moi mot aussi. J'ai souvent connu hein, Lumière. Et la douleur hein, des déguisements l'aura assumé les nombreuses fois hein, ou à l'occasion du, du carnaval africain organisé par, par les rescapés hein, de la communauté musulmane et de, de Marignane. Eh bien, eh bien, histoire hein, de, de me prouver par A plus B hein, que les bamboulas hein, sont aussi agressifs que, que dangereux, eh bien, eh bien, mon père m'a longtemps obligé à aller distribuer hein, des tracts de, du Front National hein, déguisé en côte de Porges. Hein, hein, et à propos de, de se faire rentrer dans le lard justement, hein, sachez que je suis le passionné de, de cochon des autres lapinous qui est en vous n'a pas peur de, de se laisser approcher par une femelle au, au pelage aussi drôle qu'à Bondagne. Et vous, autant vous dire que Camadolette et moi-même serions absolument ravis à l'idée de vous laisser trouver refuge dans, dans notre terrier. Oui, si, moi, refuge, sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir. Elle est très excitée, Attends, non, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance sur, sur la côte pacifique du, du Guatemala là, hein, qui vient de subir un, un puissant séisme. Un comme euh, Le fond marin de la qui est Il en train. On a qu'un finalement, celui de pouvoir vivre enfin une bonne secousse comme on dit. Eh N'hésitez bien, eh bien, pas à venir au ah bon, oh là là. Mais quelle déclaration Quel talent Tout ça improvisé en plus. De temps 5 en temps, minutes, elle se gratte la tête. Mais voilà, vient